Dans cette vidéo, nous allons découvrir la transformation du plan appelée rotation ». Le mot « rotation » vient du latin « rotatio » qui est l'action de tourner, de pivoter. On comprend donc qu'une rotation est un déplacement particulier qui s'effectue, au sens mathématique du terme, autour d'un point et selon un certain angle. Si on regarde le mouvement des étoiles dans le ciel, on obtient alors une bonne image de leur rotation autour de l'étoile du berger. De la même manière, la case verte portant le numéro 0 sur une roulette de casino effectue un mouvement de rotation lorsque la roulette est lancée. Même si la définition suivante n'est pas à connaître, elle permet de mieux comprendre ce qu'est une rotation. Considérons un point haut et un angle de 75 degrés. Dire que dans la rotation de centre haut et d'angle de, 75 degrés, l'image du point A et le point B signifie que les longueurs OA et OB sont égales, et l'angle AOB mesure 75 degrés. On perçoit qu'il faut préciser le sens de rotation. Dans l'exemple précédent, elle s'est effectuée dans le sens antihoraire, c'est-à-dire dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. On pourrait faire cette rotation dans le sens horaire, pour obtenir le point B' en bas de l'écran. Le fait de tourner autour d'un point, appelé « centre de la rotation », conserve les longueurs, les milieux, les rapports des longueurs, les angles, et donc le parallélisme et la perpendicularité, l'alignement des points et les airs. Voici, à titre d'illustration, l'image d'une lettre F par une rotation de sens horaire, de centre-haut et d'angle 120 degrés. Il est facile par ailleurs de constater qu'une symétrie de centre-haut n'est autre qu'une rotation de centre-haut et d'angle 180 degrés, encore appelée demi-tour. Il peut être intéressant de remarquer que si à une figure donnée, on applique successivement deux symétries axiales d'axes sécants, alors on peut aussi passer de la première à la dernière figure par une rotation dont le centre est le point d'intersection de ces deux droites, ici le point haut. Pour conclure, on peut remarquer que certains motifs de pavage peuvent être construits à partir d'une rotation, comme l'illustre ce motif présent dans l'alhambra de Grenade.